Youvra pense pouvoir mettre tout en œuvre pour séparer Twinkle de tout ce qu'elle aime. Le combat pour l'amour. Anita dit ce n'est pas vrai H.A.A. Ah, ah, ah, oui il joue avec les deux sœurs pour s'amuser. Lila répond madame c'est une sensation et Twinkle ne laisse pas sa mère finie et dit sache que ça ne me dérange du tout pas de ma guerre pour sauver ma sœur, aucun problème et Anita répond bien bien. Peu de temps après la mère de Kunji dit à Kunji, mon fils aime-la loin d'ici. Et Kunji répond et dit elle ne voudra jamais s'en aller et laisser Mike toute seule. Et Youvrage dit Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour séparer du ta mère, de ton père et le ton imbécile dépôt. Et Twinkle a dit à Maï que Youvrage s'est bien amusé avec une femme et quand elle est tombée enceinte elle l'a abandonnée.